Guernica a été bombardée en 1937 et la guerre a fini en 1939 avec la victoire des révèles. Dans les années 40, Guernica bénéficie du programme « Regiones Devastadas, région dévastée, puisqu'elle accomplit les deux conditions nécessaires pour la reconstruction. Au moins, le 70% de la ville devait être détruite, plus de 85% dans, la ville, dans le cas de la ville de Guernica, et nommé « Franco fils adoptif de la ville ». La reconstruction a duré quelques années et ont y participé des prisonniers républicains et des personnes libres qui étaient rémunérées. À partir de cette époque et jusqu'aux années 80, ce qui est arrivé à Guernica a passé au silence. Les survivants ne veulent pas oublier ce qui s'est passé. C'était en 1987, le 50e anniversaire du bombardement, que le premier pas vers la réconciliation commence à travers le jumelage de la ville allemande de Fortheim, la lettre envoyée aux survivants par le, chan la, le chancelier allemand Roman Herzog et différentes actions ultérieures.